Et salut tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve donc pour l'épisode numéro 3 euh, du Let's Play sur Medieval Dynasty euh, qu que vous euh, m'avez demandé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Donc, Comme je vous l'avais dit dans l'épisode 2, euh, je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. J'ai fini par planter les choux, donc voilà, il est là, le champ. Et donc, euh, on va aller parler, euh, je sais, on a des choses à vendre, si je me rappelle bien. Euh, toc, toc, toc, toc, je regarde. Je vous remercie en tout cas pour les commentaires que vous avez laissés, c'est très gentil de votre part, merci beaucoup. J'espère aussi que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Et que le Père Noël vous a gâté. Puisqu'à l'heure où je tourne, on est le 25. C'est toujours le lendemain de Noël. Mais enfin, normalement, c'est dans la nuit du 24 ou 25 où le Papa Noël passe. J'espère que vous avez été gâté. Donc, on a un point de compétence à mettre dans la survie. On l'avait débloqué je crois, hein, ensemble. Donc là, au niveau 1, on est à 3 sur 3. Euh, sens de la survie, c'est un niveau 2. Alors, qu'est-ce qu'on aurait en niveau 3 euh, Survivant. Ouais, la pêche, je m'en fous. Parce que la pêche n'apporte rien dans le jeu. Euh, je vous le dis, brut. Ça dépanne au départ, parce que ça vous donne de la nourriture. Mais après, quand vous avez la taverne, il n'y a qu'une seule recette euh, pour, euh, avec du poisson. Donc, c'est pas vraiment utile, honnêtement. Ça aide au début. Faites-la, construisez-la, mettez-la. Et puis, dès que vous aurez l'occasion, ben, euh, cassez-la, quand vous n'en aurez plus besoin. Quand vous serez euh, vraiment avec énormément de nourriture. Enlevez-la parce que ça ne servira à rien. Vous n'avez qu'une seule recette. Et toutes les recettes, en général, dans la taverne, sont ta à base de viande. Pour le ragoût, le, le pudding, etc., etc. Que vous pouvez faire dans le chaudron. Dans le four, ce sont des pains, etc. Que vous devez débloquer selon les technologies, que vous en êtes. Donc, le poisson, au début, oui. Après, n'hésitez pas à le péter et à reassigner vos PNJ à une autre tâche. Donc, quand vous sélectionnez un PNJ, euh, comme je vous l'ai dit, ils ont des compétences, donc ces compétences, si euh, au niveau pêcheur, c'est la survie, euh, donc euh, voilà, regardez d'abord, ben, quand vous allez choisir votre PNJ, vous dire, bon, celui-là, je vais le mettre au pêcheur, euh, regardez qu'il ait une autre compétence de bonne, parce que s'il est bon quand il survit, vous allez avoir du, des, des problèmes à ce qu'il soit heureux, et vous perdre du temps à faire monter son autre compétence, donc essayez qu'il ait deux compétences élevées, comme ça, quand vous allez casser le bâtiment de pêche, vous aurez toujours la possibilité de le mettre dans un autre endroit. Euh, dans la compétence où il est bon aussi. Euh, et il sera heureux comme ça. Donc, euh, on va mettre un point. Donc, la pêche, moi, je m'en fous. Euh, mais Après, bon, chacun sa façon de jouer. Mais, voilà. Euh, en, en, en général, euh, on détruit tous. Euh, dans les parties avancées, on détruit tous la cabane de pêche. Parce que ça fait non seulement de la perte de la nourriture. Ça fait de la pourriture. La pourriture, vous pouvez la transformer en engrais... Dans la barne, la... j'arrive jamais à trouver le mot en français. Euh... Là où il y a les graines, etc. Vous m'aurez compris. Donc, euh... Mais bon, c'est de la perte de bouffe pour rien. Et un PNJ euh, qui est bloqué. Donc euh... voilà. Mais au début, oui, ça peut servir. Mais de toute façon, à un moment, on vous demande de la construire. Donc construisez-la. Et puis après, ben, si vous n'en avez pas l'utilité. Ou quand vous n'en avez plus l'utilité. N'hésitez pas à la détruire. Contrairement euh, au chasseur. Ça, c'est utile pour tout le jeu. Voilà, il y a énormément de recettes à base de viande. Alors, attention, viande crue, je parle, qu'il faut mettre dans la taverne et dans le coffre de la taverne. Et euh, selon ce que vous aurez demandé au PNJ de faire, elle va faire cuire la viande. Ne mettez pas euh, de la viande cuite euh, si vous lui demandez de faire des ragoûts parce qu'elle ne le fera pas. Elle va le faire avec euh, la viande crue qu'elle va faire cuire etc etc donc et après c'est à vous d'aller dans le dans la taverne dans le, le coffre de la taverne et d'aller le transférer dans votre stockage de nourriture autre question qui m'a été posée euh, c'est où il faut mettre la nourriture c'est de la logique vous avez un stock, vous avez des stockages dans le jeu que vous débloquez vous avez le stockage euh, général et le stockage de nourriture donc stockage de nourriture ça veut bien dire ce que ça veut dire c'est là où on stocke la nourriture donc, toute la nourriture que vous avez pour vos PNJ, vous les mettez tout simplement dans le stockage de nourriture. Vous surveillez avec gestion ici. Euh, bon, là, on ne l'aura pas puisque la partie... Euh, là, moi, je n'ai pas de bois. Euh, on n'en est qu'à l'épisode 3 du Let's Play que vous demandé. Donc, ici, euh, vous surveillez votre bois hein, parce qu'il faut qu'ils aient quand même un certain nombre de bois. Euh, ils en consomment toute l'année. Pas que l'hiver, mais deux fois plus l'hiver, évidemment, puisqu'il fait froid. Et ici, vous avez la consommation de bois... Par heure, donc euh, il faut quand même une quantité de bois raisonnable. Le plus simple, comme je vous l'avais dit, je vous inviterai et je vous le mettrai en fin de vidéo. Euh, je vous l'avais expliqué dans le tuto euh, et je vous ai aussi euh, mis euh, au niveau du, du dernier patch qui est sorti, tout ce qui a changé. Donc, jetez-y un oeil parce que si vous vous arrêtez que sur le tuto que je vous ai donné, euh, qui date d'il y a un mois. Euh, je vous ai fait euh, une vidéo vous expliquant les changements dans le jeu. Euh, donc je vous invite à aller la voir où il y a énormément de choses qui ont changé dans le gameplay donc faites attention à ça, ne vous basez pas que sur la vidéo tuto d'il y a un mois allez voir aussi la vidéo euh, où, euh, que j'ai intitulée je ne sais plus je vous la mettrai en fin de vidéo de toute façon je, comme ça vous pourrez cliquer directement donc ici vous avez le bois et ici vous avez la nourriture donc là on est à zéro, on est tout seul le stockage on ne va pas le faire bien qu'on l'ait débloqué ça ne sert à rien, on est tout seul pour le moment plus on va mettre de bâtiments, plus on va construire des chances, plus on va avoir des taxes à payer. Donc, ce n'est pas la peine euh, tout de suite euh, de construire tout. Ça ne sert à rien. Donc, euh, autre question qui m'avait été posée, je ne sais plus. Donc, la nourriture, j'y ai répondu. Et là, vous surveillez, c'est comme le bois. Donc, euh, ici, vous aurez ce qu'il y a comme nourriture. Faites attention à vos coffres une fois qu'ils sont pleins. Si votre stockage de nourriture est plein, euh, ben, vous allez être un petit peu embêté. Ou alors, il faudra en faire un second. Euh, C'est en général ce qu'on fait euh, dans, dans, dans le village. Puis, grandis, mettez plusieurs stockages de nourriture, plusieurs stockages de ressources, ça, je vous l'avais expliqué. Et euh, attention, plus vous allez mettre de bâtiments, plus vous aurez des dettes, hein, enfin des, des taxes, je veux dire. Donc, euh, là, pour l'instant, on a 10 de taxes, mais vu que j'ai fait le champ, euh, le champ, je pense que ça va augmenter. Ne vous fiez pas aux chiffres qu'il y a là regardez surtout le l'avant-dernier jour euh, de l'hiver, puisque c'est la saison suivante l'hiver, le premier jour de la saison su, suivant l'hiver, que vous allez aller payer vos taxes à Unigost. vous verrez que par exemple si vous avez regardé bien plus tôt, quand vous allez tomber le jour où il faut payer les dettes, ce ne sera plus le même chiffre. Donc ne vous fiez pas trop à ça, parce que là euh, ça ne correspondra pas. J'aurai sûrement plus à payer. Donc, euh, je pense avoir répondu aux questions primordiales qui étaient revenues. Merci en tout cas pour tous vos commentaires, c'est gentil. J'essaye de faire ce que je peux pour vous expliquer au mieux. Je ne suis pas non plus la développeuse du jeu. Donc, des fois, vous me posez des questions. Ou alors, c'est de la logique pour moi, mais ça n'est pas pour vous. Euh, ou alors, vous me, pose, vous me dites, ben bah ouais, mais c'est pas normal qu'est ça, qu'il ça. Ouais, non, mais je ne suis pas la développeuse du jeu. Donc, euh, pour ça, si vous avez des, des choses que vous trouvez anormales... Ben, soit vous allez sur la chaîne YouTube du développeur et vous lui mettez pourquoi vous avez fait ça alors que c'était mieux comme ça, ou alors directement sur Steam. Mais ne venez pas me dire à moi, ouais, ça c'est pas normal que ça ait changé. Oui, d'accord, c'est pas normal, mais c'est comme ça. Moi, je n'y peux rien. Je fais que vous, vous expliquez, je peux pas aller à l'encontre de ce qu'il y a dans le jeu. J'essaie de vous tenir informé des mises à jour, j'essaie de vous tenir informé euh, via des tutos, là, bien let's play que vous m'avez demandé, euh, je vous fais une partie, bien que moi j'en suis bien, bien, bien plus loin. Donc euh, voilà, mais après je peux pas faire plus, je suis navrée, je fais au mieux. Donc, euh, si vous avez des questions, euh, je veux dire, euh, pourquoi ça a été fait, pourquoi ça a été mis en place, ça, et alors que c'était très bien avant, c'est pas moi qu'il faut le demander, c'est carrément aux développeurs. Voilà, donc, euh, on va continuer donc, notre épisode numéro 3 de Medieval Dynasty. On avait Dragouillé, alors j'ai avalé son nom pour être honnête avec vous, euh, je l'avais il y a deux secondes, mais je l'ai avalé depuis. Donc, on ira lui parler. Là, on a une quête. Ah non, on a euh, l'histoire du Ningost toc toc toc il faut ah oui on a Dagobert à aller voir, on a Halloween, il faut qu'on attende le prochain été pour lui parler et ici dans la quête principale il faut qu'on construise le pavillon de chasse mais ça va attendre un petit peu puisque on n'a pas de pNj, on n'a rien donc on va, on va essayer de chasser des renards des sangliers et ça va nous faire gagner 100 points de dynastie et on ira aussi parler euh, dans cet épisode, à euh, Dagobert au village Puisque dans l'épisode précédent Si vous en rappelez Sambor euh, nous a dit que des modes de, de loup S'étaient regroupés Et on était revenu le dire à Unigos Et Unigos nous avait demandé d'aller Vite hein, le dire à Dagobert De façon à ce que les autres villages se protègent Contre les modes de loups qui peuvent attaquer les villages Voilà on va y arriver De toute façon vous allez les résumer ici Regardez bien, lisez bien Parce qu'ils ont mis ça à jour aussi dans le patch Donc ça vous informe sur beaucoup de choses et sur ce que pense votre personnage aussi de certaines personnes. Donc, suivez bien, regardez bien, lisez bien. Ça, ça a été mis à jour aussi. Mais je vous l'avais dit dans le patch. Je vous mettrai le lien euh, à la fin de la vidéo. Euh, en fin d'écran, euh, vous aurez, euh, vous aurez les, les liens sur lesquels cliquer directement. Donc, ici, euh, ben, on va chasser du renard. Pour chasser du renard... On a des choses à vendre, oui j'avais dit, je pars dans tous les sens, il y a tellement de choses à faire et à dire dans ce jeu que je m'en mêle les patouilles. Alors, euh, donc c'est pas l'hiver, donc les bottes en fourrure, est-ce que j'ai de la place pour mettre ça Oui, la capuche en fourrure, on peut la poser. Euh, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, voilà, donc on a nos trucs, on a nos trucs, on a nos chaussures, on porte bien nos vêtements. Euh, ici, est-ce qu'on aurait des choses à vendre Donc on avait acheté aussi dans l'épisode différentes graines pour différentes saisons Donc là on a planté nos choux, on attend que nos choux soient mûrs pour pouvoir faire quelque chose et, et donc là on a de la fourrure, euh, la pelle en bois, rappelez-vous, je l'avais volée D'ailleurs euh, j'avais perdu, euh, si vous vous souvenez, des points de dynastie, je m'étais fait choper donc euh, voilà, faites attention quand vous voulez. Hein. C'est une source de revenus, mais si vous faites attraper, moi j'ai moins, de, moins de 150 de points d'inastie. De mais bon, on est qu'au début du jeu, C'est pas très important. Par contre, après, euh, ça joue beaucoup. Et on a 743 d'argent. Voilà. Donc, euh, on va... Je pense avoir mes lances, mais non, je crois que je les ai vendues. Mais écoutez, on va euh, couper... Ah ben non, on a des rondins là. On sait très bien combien j'en ai là. 3, 13. Oula. Alors on va prendre ça. Dans l'inventaire, je vais en garder 4. Alors, pour diviser et aller plus vite, vous sélectionnez. Voilà, je ne vais pas garder 13 rondins que je vais transformer en Lance. Donc, vous appuyez sur X. Et là, au lieu de vous embêter avec la flèche, si vous faites, vous voyez ici, vous avez D et E, Q et A. Donc, si vous faites E, vous allez prendre toutes les bûches. Donc, vous dites, même c'est pas ce que je voulais. Donc, vous allez faire Q. Hop, vous revenez là. Par contre, avec la lettre D, vous allez choisir le nombre de bûches que vous allez, là, par contre, jeter. Donc, euh, moi, je veux en garder, euh, on va dire, euh, 4 sur moi. Donc, je vais en jeter euh, ouais, 9. Allez, donc, on me fait D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, et ça me laisse garder 13. OK Voilà, donc, voilà. Et ça, ça ne me fait que 3. Ah, oh, mais j'ai j'en 4. 1, 1 inventaire, hop rondin, X, ça c'est comme pour jeter, je vous le rappelle, pour jeter au sol. Hein. Et donc D, j'en veux une de plus, donc on va en poser au sol 12. Voilà. Quoique, non, vous savez ce qu'on va faire On va couper de l'arbre, ça va nous faire monter notre niveau. Alors, euh, on ne va pas couper ici, parce que ici, je ne veux pas. Ben Là-bas, en face, Alors, vous me connaissez. Moi, les mines Pertuis, je ramasse. Voilà. Alors, il y a par là, je sais, des vilains petits sont Voilà, on va, on va se taper cet arbre-là. Tu me tapes. On va se taper cet arbre-là et on va se faire des lances. Moi, comme je vous ai expliqué, après, c'est chacun ses goûts. Je n'aime pas, moi, dans ce jeu, jouer à à l'arc. Donc, je suis beaucoup plus aux lances et ça me réussit plutôt bien voilà donc après ça c'est personnel hein? c'est si vous vous êtes mieux à la lance faites à la lance hein? si vous êtes mieux à l'arc eh vous faites à l'arc ça c'est vous qui voyez donc on va prendre lui ça ça nous montre le fait de couper des arbres comme ça vous revendez les lances après et puis basta hop On va toutes les prendre. Alors, comme je vous avais expliqué la dernière fois, euh, moi, tout ce qui est récolte, etc., je le fais à la manette. C'est pour ça que vous voyez des euh, touches de manette. Mais après, quand il s'agit de chasser, chasser, je vais y arriver. Pourtant, je n'ai pas bu. Je n'ai pas fait des Noël. Mais... Euh, quand il s'agit de chasser, par contre, je, fait, euh, je le fais au clavier. Pas à la, à la manette. Donc, vous savez, maintenant, vous me connaissez, hein, vous avez un mix, je dirais de clavier et de manette quand je joue. Et dans beaucoup de jeux, je fais comme ça. Et des fois, c'est plus pratique à la manette de faire certaines choses plutôt qu'au clavier. Là, après, c'est un choix. Donc là, je me, suis, je me fais 8 lances. Donc ça s'enchaîne parce que j'ai fait R. Et vous voyez, ça m'a... Le fait que j'ai coupé des armes et que j'ai construit ça, ça m'a déverrouillé l'atelier. Donc, euh, on va l'équiper. Les lances. Hop, on va les mettre en 1. Donc on sélectionne F, on le met en 1, voilà. Niveau bouffe je suis partie avec quelque chose, je ne sais pas de l'eau, j'en ai, tout est bon. Donc on part à la chasse au sangliers et au renard En même temps, sur le chemin, hop, on se ramasse du pertuis On est en quelle saison on est, on est, on est, on est, on est en été, donc ça va. Euh, hop, hop. Ici, du pertuis. Comme je vous ai dit la dernière fois, chacun sa façon de jouer. Moi, je prends mon temps. Je ne suis pas pressée. Euh, L'important est que je puisse payer euh, au, au premier jour, euh, quand on va payer des dettes, que j'ai l'argent pour pouvoir payer euh, ce fameux voleur d'unigost. Ok? Après, il y en a qui jouent différemment, ça c'est autre chose. Alors, il nous faut pas des biches, on s'en fout. Il nous faut des trois renards, trois sangliers. Alors. Ici, il y a des biches. Je ne sais plus où j'étais l'autre jour. Euh, enfin, avec vous, là, quand j'ai fait l'épisode, hein, il y avait des renards partout. Je m'en rappelle même plus. Où là par rapport à la map ouais, je me rends vers on ouais, va vers chez son bord là c'est un peu pénible va y avoir les loups hein. il y a des baies Hop. je peux pas courir je suis un petit peu lourd alors, ce que je pourrais faire, euh, faire d'une pierre deux coups en même temps qu'on chasse, hein, c'est euh, ben, aller vers... Euh, tiens, on a débloqué une compétence encore. Toujours en survie. Ah, mais c'est peut-être moi qui ne l'ai pas mis tout à l'heure. Survivant. Donc, euh, de mettre survivant, je perdrai 10% de nourriture pure, euh, et d'eau de, et moins vite. Donc, je vais la prendre. Hop voilà, 20% de perte plus lente au prochain niveau. Ok. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est euh, par exemple, donc on sait qu'on a 3 renards, 3 sangliers à tuer, on va faire la quête du Nigoste, je pense, hein, se diriger vers chez Dagobert. ça sera chose faite. Hein. Alors, à 900, 900 et quelques mètres par là-bas. Hop. Je vous l'ai dit, hein, prenez votre temps dans ce jeu, euh, pensez, hiver, nourriture difficile à trouver, euh, bien qu'il y ait des animaux quand même, euh, mais surtout euh, les, dettes, euh, les les taxes à payer, donc euh, pensez-y. L'hiver, c'est la chasser, c'est euh, ramasser des pierres, ramasser euh, du bois, ramasser des choses comme ça, couper des arbres. Euh, et puis euh, Attendre euh, le premier jour du beau, du beau temps Pour pouvoir enfin euh, Retrouver un petit peu de vie Dans le jeu parce que l'hiver euh, Ils hibernent Donc je ne peux pas courir plus vite Bon je suis très chargée L'autre jour j'avais plein de renards euh, Je sais pas où ils euh, Je sais plus du tout c'était ah, je crois que c'était quand on est allé vers euh, Branica et tout ça. Je suis là sur la carte. Pas du tout dans le bon sens. Je vais vers Branica. Ah si, je peux sprinter. C'est moi qui ai raté la touche. Autant pour moi. On fait gaffe à sa stamina quand même. C'est sûr que c'est pas sur les chemins qu'on va trouver les sangliers et, euh, et les renards, faut hein, pas arriver. Il a commencé à faire nuit déjà, non, c'est pas possible. Hein. Ah, une pertuie. Je le vendrai en arrivant au village de, de Dagobert. Ah oui, une autre question m'avait été posée. Comment ça se fait que quand on loot quelque chose ou qu'on construit quelque chose, c'est-à-dire une hache, une pierre, etc. Une hache, un couteau, ici par exemple. Vous avez les prix, d'accord Mais c'est des prix qui vous sont donnés comme ça. Il faut tenir compte en fait des saisons. Euh, c'est comme dans la vie réelle. Vous avez des jours où il y a des promos et des jours où les prix sont super chers. On appelle ça l'inflation. Donc effectivement, l'hiver, vu que c'est compliqué de trouver de la nourriture, etc., ça vous sera vendu plus cher euh, ou acheté moins cher. Donc c'est pour ça que les prix varient. C'est tout simplement en fonction de la saison et en fonction de, de l'inflation dans le jeu. Voilà, puisque ça reste, je vous le dis et je vous le répète, à la base un jeu de gestion où ils ont rajouté un côté RPG avec des quêtes donc euh, voilà tout simplement alors on est parti complètement à l'opposé mais on devrait trouver sur notre chemin, notre chemin, notre chemin ce qu'il faut je pense bon connaissant le jeu je sais déjà ce que à avoir à faire avec Dagobert euh, ça va prendre un certain temps et on ne va pas aller parler à notre Dulciné pendant euh, un ou deux jours parce que ça prend énormément de temps ce que Dagobert va nous demander. Donc ce que je ferai c'est euh, une fois qu'on a la quête de Dagobert, que vous verrez ce qu'on a à faire, euh, je ferai une ellipse et je vous retrouverai une fois que j'aurai... Fini de faire euh, ce qu'il m'a demandé euh, pour, que, pour que la vidéo de, ne dure pas non plus euh, 3 heures. Mais c'est compliqué de faire des vidéos de 20 minutes ou 30 minutes sur ce jeu. Parce que le temps de faire quelque chose ou d'y aller, euh, c'est assez compliqué. Et c'est tellement agréable comme jeu qu'on voit pas le temps passer. Donc euh, voilà, hop, un minpertuis. Donc, je sais, il y en a qui préfèrent des vidéos beaucoup plus courtes. Euh... Ah, des épisodes. Oh là, il y en a vachement là. Je vais être riche. Je vais être riche. <rire> je vais pas passer à côté. J'ai le temps d'aller là-bas. Hop, hop. Regardez tout ce qui est en mine pertuis. Donc là, par contre, j'ai pas besoin de chasser, donc je reprends ma manette, hein, parce que sinon ça va moins vite. Regardez tout ce qu'il y a comme mine perdue là. Hop, hop, hop. La richesse est à nous. Façon de parler. Hop. N'hésitez pas aussi, je crois que je, je, je vous l'ai dit, mais je vous le redis. N'hésitez pas à, à vous dire bon, aujourd'hui, je me consacre à essayer de me ramener un maximum d'argent. Donc, euh, passez du temps à aller vous balader et à rechercher du millepertuis, euh, entre autres. Voilà, des bouts de bois, des machins. Et revendez, revendez, revendez. Faites-vous une, jo une, jo une journée comme ça, si vous n'êtes pas sur une une quête chronométrée, bien, bien sûr. Hop. Ah ben, il y en a un paquet ici. Ok, je crois qu'on a tout ramassé. J'ai tout pillé, j'ai tout volé. Hé, hey, non, j'ai pas volé, c'est dans la nature. Alors, est-ce que je peux toujours courir Oui. Il n'y a pas de renard, il n'y a que d'Alain. Ah, ici. Le problème étant que quand on fait des ellipses, quand on vous dit on vous retrouve, le temps que, euh, admettons, là je pourrais vous dire le temps que je vais à Dagobert, je fais une, une ellipse, je coupe ma vidéo. Le problème étant que pendant l'ellipse, il peut se passer quelque chose. Donc euh, c'est assez embêtant après au niveau du montage. De voilà, de, de, de savoir s'il va se passer quelque chose ou pas. On ne le sait pas d'avance. Hein. Donc tant pis, je préfère faire une vidéo euh, plus longue. Vous me voyez ramasser du mine pertuit et aller jusqu'à là-bas. Comme ça, vous ratez rien. Comme ça, si je me fais attaquer, vous le savez. Donc, je pense que ce, ce, cette quête-là, vu qu'elle est longue, on, euh, ça sera sur deux épisodes, je pense. Euh, non, peut-être pas. Je verrai. Mais euh, on va essayer de faire euh, de faire ce qu'on peut Alors, Je ne sais pas s'il y a des loups ici. Je ne me rappelle plus, mais je n'aime pas euh, le terrain. Il me semble que par ici, il y a des loups. Donc on va pas... Traîner. Attention à, à la stamina. Alors, il y a des loups, vous allez dire, elle est complètement de hein. Il y a des loups, elle, elle, elle ramasse son mine pertuis. Oui, oui, oui. Je ramasse mon mine pertuis. Tranquillou. Enfin, quand je le vois, parce que là, comme je me speed, on est à 173 mètres. Je veux vous dire que quand on est dans le territoire de loup euh, 173 mètres ça vous paraît ça vous paraît être à euh, l'autre bout du monde hein, honnêtement ok on est arrivé donc je voudrais vendre avant de est ce qu'ils sont debout encore hein, manomir Bizarre. Où est le, le vendeur, euh, s'il vous plaît C'est Mathilda. Elle est là-bas. Voyons. Hein oh, il y a Dagobert. On va aller voir Dagobert. Et on va lui vendre à lui, on s'en fout. Hein Allez, saute, Tiens, il y en a un autre là. faire une pierre de peau. Allez. Donc déjà, on va avoir la quête. « Et l'étranger, que faites-vous sur mes terres Je ne suis plus un étranger, je suis Rassimir, neveu de l'Ordan, et j'ai déménagé dans cette vallée il y a quelques temps. » Eh bien, si vous êtes vraiment le neveu d'Orlan, vous ne pouvez pas être trop mauvais après tout, vous avez une preuve pour ça, une preuve, ma mère m'a dit... Il avait une cicatrice sur la joue gauche et qu'il était maladroit pour monter et descendre d'un cheval. Une blessure d'enfance. Alors du fait que les chevaux ont été rajoutés, vous le savez, il y a des nouveaux dialogues. Le patch euh, qui a été fait le 22 décembre, je vous le mettrai en fin de vidéo, euh, le lien vous, euh, vous explique tout ça. Donc bien sûr que vous allez avoir des nouveaux dialogues, et je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, vu que les chevaux ont été instaurés, sinon vous n'aurez pas parlé d'un cheval. Hein. Donc une blessure d'enfance. Suffisamment bien pour l'instant, alors que voulez-vous J'ai été envoyé pour vous avertir que des loups se rassemblent au sud-est de votre maison et ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne deviennent curieux ou affamés. Vous devriez construire des palissades et armer votre famille. Il n'y a pas eu d'attaque de loups depuis de très nombreuses années. Trop de gens vivent ici maintenant et les loups se retirent dans les montagnes. Il est très peu probable qu'ils viennent ici. Alors, pouvez-vous en être tout à fait sûr Vous avez votre femme et vos filles ici, n'avez-vous pas peur qu'elles puissent être attaquées ou, mais pas impossible, Sambord dit qu'il a vu une grosse meute s'approcher, on va dire plutôt, on va jouer le côté sentimental. D'accord, je vais prendre cela au sérieux, mais je n'ai je plus de bûches, vous pouvez m'en obtenir 40, je construirai la, la palissade moi-même. Voilà, donc on a 40 bûches à donner à Dagobert, autant vous dire qu'il y en a pour un moment. Donc là, évidemment, quand je vais couper les 40 bûches, je ne vais pas vous imposer au niveau de la vidéo de me voir couper 40 arbres. Lui porter, les bûches, revenir, recouper, machin. Donc euh, on se retrouvera quand, euh, là pour l'instant fini, mais on se retrouvera quand euh, quand j'aurai coupé les 40 bûches. Donc c'est beaucoup de travail d'Agobert. Et ma femme vous fera profiter de ce que notre cuisine a de mieux à offrir. Donc vous avez ma hache. Ok, par contre d'Agobert tu reviens là s'il te plaît. Pourquoi Parce que j'ai des choses à te vendre. Voilà, donc montrez-moi vos marchandises. Donc là, on ne va pas se gêner. Le mine pertuit, on en a 86. Alors vous voyez, normalement, il se vend 5. Et là, on est en période d'inflation. Les prix sont vraiment bas. Je crois d'ailleurs, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, qu'ils ont, dans le correctif du patch, fait en sorte de, dif, de, de, de monter la difficulté. Euh, parce que j'ai remarqué qu'on gagne dans ma partie, hein, celle qui est que je, ma partie personnelle, pas le let's play. Mais celle sur laquelle je joue sur Twitch. Où je suis en live. Ben, tout simplement, je me suis aperçu que bon, c'était beaucoup moins facile de gagner de l'argent. Je pense qu'ils ont corsé la difficulté à ce niveau-là aussi. Donc, on va vendre du minepertuis. On en a 86. Donc, on va tout lui donner. Ça, on sera plus léger. On a 20 bâtons sur nous. On va lui vendre aussi. On a la fourrure. On n'en a pas l'utilité. La pierre, on va le garder. Les baies, on va les garder. Les lances, on va les garder. Hop donc, euh, on peut peut-être aussi euh, lui parler un peu pour monter euh, notre amitié avec lui. Enfin, non, notre diplomatie. Hop. 75. Voilà, bon, il veut plus parler. Ok. Donc, dans, dans la nuit. C'est le problème. Donc, lui, il passe par là-bas. On va le suivre. Parce que l'entrée de ce village est un petit peu euh, biscornue, je trouve. Alors on va en profiter pour regarder avant que je fasse l'ellipse, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a des messieurs, des niveaux 2. Lui il est niveau 3 en pêche, en hein, survie, je veux dire. C'est pas la pêche, c'est la survie. Euh... Donc on va prendre notre hache et on va couper 40 rondins. Donc ce que je vais faire, je vais boire, je vais manger. Bon, J'ai pas énormément de choses à manger, on va manger les baies ça redonne de l'eau et de la nourriture histoire de se mettre bien et on va manger une, de la viande séchée et on est par, je suis partie pour couper 40 rondins donc je vous retrouve dès que euh, j'ai coupé les 40 rondins Enfin les 38, 39 et les deux derniers rondins je vous récupère comme ça vous verrez ce que, euh, ce que Dagobert va me dire. Ok on se retrouve donc comme vous voyez il me reste une dizaine de rondins à lui donner. Comme d'habitude quand je vous ai parlé je n'ai pas fait attention. Une chose c'était que c'était le dernier jour de la saison. Ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à taper des arbres effectivement, euh, les prendre sur moi et j'ai été évidemment, vu que c'était le dernier jour de la saison, re à ma maison. D'accord Ça c'était tout ce qui s'est passé pour l'ellipse. Le, c'est pour ça que les ellipses des fois, voilà, bon bref. Et euh, donc j'en ai profité mais, euh, pour laisser les bûches que j'avais sur moi, euh, que j'avais coupé pour, euh, pour lui donner parce que j'étais beaucoup trop lourde. Et sur le chemin... Ce qui s'est passé quand j'ai voulu revenir, euh, je me suis fait euh, attaquer par non seulement un loup. Je ne suis pas morte, je vous rassure. Et je me suis fait attaquer euh, par euh, un sanglier. Donc j'en ai profité pour les, euh, pour les tuer. Donc au niveau des sangliers, dans l'autre quête, vous savez, on a trois renards à tuer, trois sangliers. Les sangliers, c'est fait. Mais hélas, hélas c'était dans l'ellipse. Mais bon, c'est pas grave. On fera ensemble les, les renards. Hein. Alors là, à 35, on va lui porter parce qu'on est quand même un peu lourd. Il nous restera une bûche à lui donner. ou que pour une bûche de plus, on y va. On ne s'embête pas. Allez, hop. Alors, comme il travaille dans les champs toute la journée, euh, je vous conseille, vu qu'il y a 40 bûches à lui redonner, je vous dis, c'est un travail de titan. Euh, je vous conseille de euh, taper tous les arbres que vous trouvez près des champs. là. Comme ça, ça vous évite des allers-retours pour rien. Vous allez vous fatiguer. Et, euh, et vous n'allez pas pouvoir porter toutes les bûches, donc, euh, hop, voilà. Donc là, on, a, on en est à 34 sur 40, donc là, Dagobert, vous voyez, il est toujours dans son champ, il passe toute la journée là. Donc, euh, coupez tous les arbres qu'il y a autour ici, euh, parce que sinon, vous allez devoir vous déplacer, machin, truc, donc, euh, bon. Il vaut mieux rester autour de lui, comme ça, vous lui ramenez petit à petit. Vous n'êtes pas obligé de porter les 40 bûches sur vous. Vous en avez 4, 5, vous commencez à être lourd, vous lui ramenez. Euh, il dort, euh, vous pouvez le réveiller avec une quête comme ça. Vous pouvez rentrer dans sa maison pendant la nuit, euh, il va vous répondre. Donc, il va se réveiller. D'habitude, ils ne le font pas, mais quand c'est une quête comme ça, ils le font. Donc, voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas à rester autour de lui là où il est situé ou dans ses chambres et pour, lui, pour éviter d'avoir à courser pendant 30 ans. Euh, voilà, donc je sens quelque chose dans l'air. Donc j'en je suis, suis sûre, je lui ai donné donc les bûches. J'en suis sûre et vous ne regretterez pas, parler à Maltida puisque sa femme doit nous faire un super repas de fête, hein, on dira. Je sens quelque chose dans l'air, j'espère que c'est ce que je pense. Je laisse tout ma vie, j'ai mal aux mains. Ok, donc on va lui vendre quand même, parce qu'à couper du bois, on a des bâtons. Des bâtons, ça pèse lourd. Et des bâtons, c'est une pièce par bâton. Donc, on va lui donner. Alors a 4000 pertuis, on va lui vendre. Pareil, pendant l'ellipse, vous voyez, je suis passé à, euh, à 1063. Parce que quand je suis revenu, ben, euh, voilà, j'avais beaucoup de bâtons sur moi. Le rondin, je lui laisse, j'en ai pas besoin. Euh, et quand à chaque fois que je coupais des, bâton, que je coupais des arbres, j'avais, je ne sais pas combien de bâtons sur moi donc euh, voilà, on est monté, vous voyez que ça va vite les bâtons hein. euh, on va aller voir Mathilda je ne sais pas où elle est elle n'est pas loin alors on va appuyer sur alt, on saura où est Mathilda je pense non okay. ici on a des niveaux 3 par contre euh, 7 mètres où tu es Mathilda je suis vachement éloignée Mathilda, ben oui, mais on me dit là-bas, mais moi je veux bien. Moi je veux bien. On est dans la maison là. Dans la maison ou dans le stockage... Oh, C'est bizarre. Voilà. Elle est là, au fond, elle se fout de moi Mathilda. Elle se fout de moi. Allez. Hop. Vous devez presque mourir de faim après tout ce dur labeur. Tenez un bon potage et de la soupe. Ça sent bon. Puis-je avoir la recette Eh ben, c'est un secret de famille. Honte à vous. Néanmoins, merci pour le repas. Alors, ça, on l'avait hein, au début. On euh, mais on n'avait pas honte à vous. On ne lui disait pas honte à vous de ne pas vouloir nous donner la recette. Donc, néanmoins, merci pour le repas. Ok. Donc, il faut qu'on retourne voir Unighost. Euh, on va manger un bout parce que, vous voyez, on est mal. Donc, j'avais fait des haches. Hein, euh, voilà, donc je vais les garder parce que ça va servir. On va se manger un potage. Voilà. Et on va se manger une soupe. Ça nous remettre bien. On boira un coup sur le retour. Et on va regarder ici un petit peu. C'est jamais... Si c'est mieux que notre dulciné de base, hein, on pourra se gêner. Alors apparemment, il y a lui. On a un niveau 3 en un, un, un survie et en artisanat. c'est pas trop mal. Euh, on a du mille pertuis aussi. On va le ramasser. Alors, n'hésitez pas. Euh, il y a tellement de choses... N'hésitez pas à prendre un papier, par exemple, un crayon, et à vous dire, j'ai un niveau 3, là, machin, truc, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous le noter. Pourquoi je m'accroupis, moi, n'importe quoi euh, Alors, lui, il est deux fois niveau 3, donc, de toute façon, ça monte la diplomatie. Euh, Avez-vous une minute Comment allez-vous Avez-vous une minute Le travail. Ok. Avez-vous une minute Il veut plus parler. Donc, ici, on a un niveau 3 en artisanat. Elle, elle n'est pas recrutable, mais elle est mineure. Lui, il est mineur. Ok. Wolfrang, j'ai pas vu ses capacités, mais bon. Il approuve. Avez-vous une minute Il fait beau. On le sait On train de le faire. Donc, lui, il sera recrutable. Je n'ai même pas vu ses... Alors, qu'est-ce qu'il est, lui Niveau 3 en culture et niveau 3 en survie. Donc, ici, il y en a deux intéressants. Donc, on est à... On est à... On est à... Euh... Il y aurait quand même un bug, parce que là, euh... je suis où sur la carte À Denica. Donc, à Denica, il y a des trois en artisanat pour l'instant. Donc on va se TP, c'est pas notez-vous le ou essayez de vous le mémoriser euh, d'une façon ou d'une autre. Donc on va se TP de l'autre côté. C'est pas la peine de, de s'embêter. Voilà. Et on, si ce cher Unighost ne fait pas dodo, on va aller lui parler. On boira un coup sur le chemin. Donc, oui, faites attention parce que moi, je fais pas gaffe tout à l'heure quand j'ai regardé avec vous. Donc, on a pris, euh, à force de couper du bois, on a débloqué, euh, on a débloqué un bâtiment, euh, l'atelier. Et on a aussi pris un niveau en extraction. De couper du bois, ça vous permet de, il euh, ne faut pas se gêner, hein, allez-y couper du bois. Donc, euh, ici, qu'est-ce que ça nous donne Exploitation florestière 30 fois plus rapide. Mineur, non, force de la nature, réduction de 5% de la priorité des chercheurs de fer, c'est niveau 3. Donc, il faut d'abord que je mette un point dans un niveau 2 pour pouvoir avoir un niveau 3. Quand vous, quand vous mettez vos points, vous avez les niveaux 1, ici, les niveaux 2, les niveaux 3. Donc, euh, vous n'êtes pas obligé de mettre tous les les niveaux 3, euh, enfin tous les, vos points dans le niveau 1 et après passer au niveau 2. Du moment que vous avez déjà mis un point dans un niveau 1, vous pouvez atteindre le niveau 2. Choisir quelque chose dans le niveau 2. Une fois que vous aurez mis un point dans un niveau 2, vous pourrez avoir quelque chose dans le niveau 3. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir un niveau 3, le faire. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai en niveau euh, bûcheron Ça m'intéresse pas. Et là, je suis niveau 2. J'ai force de la nature, hein. réduction de 5% de la perte des durabilités des haches ou des pioches. Mmh. Non, et là je vais le mettre exceptionnellement, de toute façon on gagne assez vite. Vous savez qu'on a un village à monter, donc couper des arbres, on va vite avoir des points. Donc je vais me mettre là-dedans et en technologie, donc on a débloqué euh, le stockage de nourriture. On est déjà à moitié de la grange, on a débloqué l'atelier, voilà qui nous permet de faire des pits de carreaux en bois, etc. Et des décos. Ainsi qu'une faucille en pierre qui a été rajoutée avec le patch. Voilà. Donc, on va voir. Je pense qu'UniGhost, il fait dodo. A ce temps je crois qu'UniGhost, il doit être plongé dans les bras de Morphée. Ce qui ne va pas nous empêcher, nous, de voler un petit peu, comme d'hab. Hein on va aller boire un coup, déjà on va ramasser euh, des choses, on va vendre et on va voler. On n'a pas faim puisqu'on a mangé le plat. Euh, ah non, ils sont pas tous partis. Euh, ça va, ils sont là. là on va parler à notre dulcinée si elle est là. On va les boire déjà, je me trompe de touche. Que là, il a soif. Tout à fait normal avec tout ce qu'il a fait. Non oui, je n'avais pas fait attention euh, que c'était le dernier jour de la saison. Je vous l'ai dit dans l'épisode 1, je vous l'ai dit dans l'épisode 2, J'y pense même pas. Euh, quand euh, vous acceptez une quête et que vous êtes à la fin, le dernier jour de la saison, chaque, jour, chaque, chaque dernier jour de la saison, il fait vachement mal, c'est moi. Euh, chaque dernier jour de la saison, pensez-y, vous serez où que vous soyez. Quoi que vous soyez en train de faire, ramener dans votre maison. Donc euh, voilà, pensez-y. Ne faites pas comme moi. Alors, ici, donc, notre Dulciné, on avait dit. Je ne sais pas, quel des deux dans hein, la même tête. Hein. Ils font des jumeaux, des triplés. Bertha, Ingarda. Ah, C'était Ingarda, non, il me semble. Halte. Niveau 2, niveau 3 en artisanat Oui, c'est Ingarda Alors, ici, on a, il y a une nouvelle Elle était pas, elle C'est Malwina Malwina, les trois en excavation non. Donc, uh, ici Hop, Ingarda Alors euh, Est-ce qu'on peut la draguer On peut, on peut commencer Ah oui, on avait commencé Vous savez, je suis assez fort, ça m'a charmé Il y avait les dames mmh, Là, ça, je suis pas sûr que ça fonctionne J'admire votre honnêteté. Euh, elle n'a rien dit, la pauvre. En fait, peu importe. On va le parler normalement. Hop. Donc là, on peut la recruter déjà. On pourrait lui faire la maison. Avez-vous une minute. Le travail. Moins 5. Mercredi. Euh, alors. Donc là, on a zéro de chance de pouvoir l'épouser. Évidemment, on n'a pas commencé. Euh... Mais quand même, j'ai je, je, peur. Si on lui dit ça, ça fait crâneur. Vous savez, je suis assez fort. Ça mâche à merveille sur les dames. Je ne suis pas sûre qu'elle apprécie. J'admire votre honnêteté. Vous n'avez pas peur de le dire aux autres si vous désapprouvez leur comportement. j'ai peur que ça la blesse. On va tester. Ouais, vous voyez, elle a pas aimé. Elle a cru qu'elle que, que, qu a été impolie. Donc, on est mal barré. C'est foutu pour le moment. là. Elle ne veut plus me parler. Bon. Alors, euh, on va regarder ce qu'il y a autour de nous. Une houe. On en a déjà une. Ce qu'on pourrait faire, c'est des planches. Alors maintenant, je remarquais que tous les PNJ ne vont plus se coucher donc ça nous complique encore plus la vie pour le vol ça devient compliqué parce qu'ils vont pas automatiquement se coucher ils ont décrété que maintenant ils restaient là et c'est tout quoi. il voilà, euh, y, y en a qui sont devenus insomniaques dans ce jeu vous voyez ils ne pas les PNJ au dodo là. pour voler c'est compliqué hein. est-ce qu'il y a des planches ici il voilà, y en a quelques unes je pourrais peut-être hop parce que j'aurais pas encore le truc pour faire les planches. Et si je veux faire une autre maison pour que la douce vienne, eh ben, je préférerais lui faire une maison avec une maison avec un toit. Pour être honnête, hein. il y a des planches à plat. Attention, salut, on va dire bonjour. Bonjour, euh, je me balade, je fais rien de mal, ne vous inquiétez pas. Euh, je reviens de mon travail dans les champs. Allez, une minute. En sa main, je me suis mis à la chasse. Allez, une minute. Récemment, je me suis mis à la chasse. Allez, une minute. Il fait beau aujourd'hui. Allez, une minute. Vous ne pouvez plus me parler Bon, ben tu peux bouger. Merci, salut. Voilà, comme ça on va pas piquer les planches. Oui, on va pouvoir il y en a plein ah, il peut pas me voir normalement. hop hop hop attention à la lumière ah non plus il peut pas me voir il n'y a personne en face de debout j'espère ah il n'y a pas pris ah, nanana, nanana, nanana. salut ça va je fais rien de mal, hein. je me balade, je suis comme toi, je surveille un peu, s'il n'y a personne qui viendrait ici pour embêter les autres. Alors, il est bloqué là, j'ai vu qu'il y avait un seau, ici, comme d'hab, il y a le petit seau, Alors, on va s'accroupir, on fait gaffe derrière, on fait gaffe devant, Pas pris, alors on ressort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de la paille? On s'en fout euh, dans la maison. Il y a alors, vous voyez, il dorme pas. Hein. Euh, euh, non, je passais juste vous dire bonjour. Vous inquiétez pas. Hop, ici il y a des planches mais euh, risqué là risqué, risqué je n'ai non plus de, de commencer ma partie à, à moins de 500 dynasties pour vous montrer comment on vole hein. d'accord, vous le comprendrez ici on a un couteau en quoi en pierre ou en fer couteau en fer, très intéressant ça le mien est en quoi moi mon couteau est en pierre donc hop hein, euh... je suis gaffe, il est là donc là il me voit auto J'attends qu'il bouge voilà. J'attends qu'il s'en aille Il reste par là, hein. il est casse-pied Allez, va voir ailleurs Je suis sûre que derrière, là-bas, au niveau des oies, il y a un problème Allez, va voir Voilà, là, il me voit pas Là, il ne me voit plus Donc, on veut prendre la torche Et il prend là il prend le couteau. Voilà. Hop. Just, hein. Il est en train de revenir. J'ai failli me faire attraper. On va aller voir s'il n'y a rien dans le coffre des graines. Hein, on ne sait jamais. Voilà. Hop. Ni vu. Ni connu. Ici, c'est compliqué hein, de voler. Hein. C'est vraiment très très près d'eux. Et il y a très peu de chances qu'on ne soit pas voir. Donc là, dans la maison, vous voyez, hop, ils ne sont pas couchés. Ça, c'est bon pour perdre de la dynastie. Alors, bon, on a quand même pas mal volé là. Hein, parce que vous en pensez. On va retourner vers notre village. Donc, on est en automne. Après l'automne, qu'y a-t-il Il y a l'hiver. Alors, on faut qu'on parle à Unighost. Donc on va rester dans le coin. Il y a des champs pipi partout. Hein. Je crois qu'on a. Je sais même pas si on n'a pas notre champ à récolter aussi. Hein. J'ai pas envie de le perdre. On verra bien. Reste dans le coin alors j'ai croisé euh, quand j'ai croisé les sangliers là j'ai croisé quelques renards aussi mais bon euh, je les ai pas fait parce que j'ai dit j'ai chasserai avec vous dans le sens où j'ai euh, tué les sangliers et vous n'étiez pas avec moi donc j'ai dit que je ferai les, les renards avec eux j'aurais peut-être dû les tuer mais, euh, bon, je pense que je les retrouverai. De toute façon, il va falloir qu'on construise une seconde maison. Je ne peux plus courir, je suis trop lourd. Alors, vous rappelez, hein, je ne peux pas vendre, euh, voler... Euh, Vendre ce que j'ai volé, je vais y arriver. Hein. Je vous promets, je n'ai pas fait la fête en plus. Donc, euh, je ne peux pas vendre chez Unighost, dans le village d'Unighost, ce que j'ai volé là. Euh, si je veux le vendre, euh, bon, les plans, je vais m'en servir. Mais si je veux le vendre, euh, il faut que je, que je le vende de l'autre côté, par exemple. De l'autre côté de la rivière. Hein. Ou peu importe, dans n'importe quel village. Mais je ne peux pas le vendre dans celui-ci. On ne vend pas ce qu'on a volé dans un village. C'est tout à fait logique. Si vous volez dans votre ville, chose à ne jamais faire, bien sûr, euh, ben, automatiquement, euh, si vous dans votre ville, vous êtes connu pour être un voleur, ah ben, on, pas, on va dire, attends, il me vend encore un truc volé, j'en veux pas. Ben là, c'est pareil. Donc, on attend, on se balade... À peine que je retourne à la maison là bas que je voilà, non, je préfère rester autour du village parler à une gosse ce sera fait et après on se concentrera euh, sur euh... Alors c'est un peu noir la torche je sais pas si ça va durer très longtemps euh... alors elle a bionique, on a quoi dans le coin il y a pas mal de plantains en face ce qui peut ne pas être euh, mal parce que c'est ce qui nous redonne de la vie quand même. Ça c'est un peu pénible parce qu'on ne le voit pas le plantain. Il n'y a pas une herbe euh, enfin, autant le mine pertuit, on le voit correctement, autant le plantain c'est avec la vue euh, chubionique quoi. Hop, on a un là, vous voyez c'est pas très euh, c'est du pifomètre un petit peu. D'où le pourquoi je joue aussi euh, pour tout ce qui récolte plus à la manette qu'autre chose. Parce qu'avec la souris clavier, je pense que ça doit être un enfer. On est pif C'est souvent au milieu de ces feuilles marron là, mais pas, pas toujours. On peut pas dire que ce soit vraiment ça que je veuille, mais j'en ai. Est-ce qu'il y a des champs des champignons? On a du plantain, pas mal par ici. Bon, après, c'est toujours bon à prendre. Hein. Apprendre, hein. surtout euh, que là après euh, avec l'hiver on va devoir chasser etc donc euh, c'est pas à négliger et c'est vraiment qu'il faut mettre hein. je, je fais des espèces de, de carrés arrondis je sais pas combien ai combien j'ai de plantains euh, toc toc 30 hein. ça fait pas beaucoup on perd vite la vie, surtout en début de partie. Notre œil bionique va nous dire... Euh, alors là, on a du mine pertuit. Ah bah, il y a énormément de mine pertuit. Évidemment que j'ai les autres torches parce que... on prépare les reventes quitte à mettre l'argent de côté dans le coffre euh, au moins comme ça on sait qu'on l'utilisera pas et qu'on a assez pour nos euh, pour nos taxes après l'hiver pas de mauvaise surprise de ce côté là Et tout ça, pareil, hein, tout ce que vous récoltez, ça vous monte, ça vous monte votre survie. Hein, donc, euh, hop, ici. Plantin, hypertuit, plantin. Hop. Voilà. L'œil bionique. J'ai tout raflé, ça m'obligerait de monter là-haut, ce qui m'ennuie un petit peu être franc avec vous il mute il mute il a une s'il y a 2000 pertuis apparemment je les ai pas rêvés quand même je les ai pas rêvés L'œil a dit que La il, euh, il a déconné, je crois. Hop, bon. Non, non, il n'a pas déconné. Si, il a déconné. J'ai l'impression que je m'enfonce. Alors, des bâtons, des bâtons. On va revendre, hein. On attend une nigos, histoire de finir la quête. Je vais pas aller chasser du renard en pleine nuit, c'est pas la peine, j'y verrai rien. Faut quand même être honnête. Donc, euh, on s'attaquera au renard. Plus tard. Bah, on reste autour du village là. On a combien de sous On a euh, 1139 pièces d'argent. Euh, on a donc, euh, si c'est avec l'inflation, ouais, 0,5. Euh, mmh. On en a 22. Et on a euh, 93 bâtons à une pièce d'argent l'unité. Voilà quoi. C'est déjà mieux que rien. Donc, en attendant que ce cher Unighost veuille bien sortir de son dodo, ben, vous faites comme ça. Mais je voulais montrer tout ça déjà. notre dulciné, vu euh, qu'elle ne veut pas nous parler. Hein. Bon. bon, par contre, j'avais pas vu que j'avais soif. On va prendre le caillou, parce que... Euh, ici, ou quoi qu'avec l'hiver, c'est beaucoup plus simple de trouver les pierres. Hein. Donc, euh, On peut les vendre, Cela, là ça nous fera des Allez boire un coup, manger Ah, il du mini-pertuis. Alors, ne vous appuyez pas, hein, quand vous voyez que vous avez super soif, vous n'allez pas mourir, parce que votre jauge est à zéro... Vous allez voir votre vie diminuer. Euh, donc, euh, vous avez le temps d'aller boire. Hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je suis super lourde par contre. Hein. Comme d'habitude, vous me direz. Alors, on a de la viande à faire cuire. Vous ne pas qu'on la perde non plus. Mais bon, là, c'est compliqué. Ah, moi, manger de la viande séchée. 2 3 et 4 je pense que ça nous permettra d'attendre le temps que Unighost veuille bien lever ses fesses de son lit ma torche va mourir dans un peu de temps je vais essayer de me rapprocher hop voilà ai, je vous l'avais dit j'en ai une autre que j'ai volée je crois non, si. Voilà. Je me l'équipe. Euh... On va, hop, champignon. Ça augmente la survie. C'est une pierre ici. Alors vous faites attention les champignons, ça aide beaucoup aussi quand on en manque un petit peu de nourriture. Attention, vous en avez des bons et des pas bons. D'accord? Si vous venez à manger un champignon, pas bon. Ici, vous allez avoir l'empoisonnement et votre personnage va être tout flou, un petit peu groggy, comme s'il avait bu 25 bouteilles de whisky. D'accord? Donc il suffit pour ça, pour enlever le poison, de manger du pertuis, Voilà, donc vous en gardez quelques-unes dans le coffre. Mais faites attention quand vous mangez un champignon qui ne soit pas toxique. C'est marqué. Hein. Euh, si on regarde, moi là, j'en ai deux. Euh, hop. De sorte. Donc j'ai les champignons de boulette amère. Vous voyez, c'est marqué. Une ressource alimentaire qui peut être consommée crue. Mais attention, elle peut provoquer un empoisonnement ou vous redonner une quantité de nourriture. C'est 50-50. Moi cela je tente pas de les manger. Euh, là, c'est une ressource alimentaire qui peut être consommée crue. Et lui, il redonne une petite quantité de nourriture. Il n'y a pas d'empoisonnement. Donc celui-là, je peux le manger. Je vais le faire tout de suite. Hop, hop. Voilà. Comme ça. Au moins, on est tranquille. Donc, faites attention, euh, s'empoisonner dans le jeu, c'est une chose très rare, à moins de d'être tête en l'air et de ne pas faire attention. Donc, si vous faites attention, lisez bien la description, surtout pour les champignons. Ben, vous allez voir que vous n'allez pas vous empoisonner, en fait. Le plantain, ça va juste être une source de revenus. Donc, euh, faites gaffe à ça, quoi. Tout simplement, lisez, lisez bien. Alors, ici, on a beaucoup de mines pertuis, on ne va pas se gêner. hop, hop. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. De toute façon, on a déjà, avec euh, ce qu'on a, il euh, faut que j'aille aussi euh, ramasser mes choux. Euh, on a déjà bien assez pour payer nos dettes. On a quasiment rien. Hein. On a un champ, une maison. Donc, euh, on est un petit peu gros là. Ça ne nous empêche pas, même en étant un petit peu lourd, de ne pas cracher sur le plantain. On a 61 plantains. Donc, je ne sais pas s'il y a l'inflation ou pas. Mais en tout cas, on a 61 plantains. Et en rentrant, euh, une fois qu'on a parlé à Unighost, que la quête est validée, euh, on retournera à notre maison vite fait. Fils à fils à en courant. Et, euh, ben on... je pense qu'on qu construira l'autre maison l'hiver, une fois l'hiver passé, histoire de récolter assez de pierres et de faire un stock de pierres. Euh... Comme ça, on ne payera pas, après l'hiver, le premier jour du printemps arrive, on doit payer les taxes, faire la maison après qu'on ait payé les taxes, comme ça, elle n'est pas prise en compte, et on amènera notre douce et belle, je ne sais plus comment elle s'appelle, une guarda, une guardada, dada, machin quelque chose. Enfin bref, on l'amènera, euh, elle fera venir dans notre, dans notre village hein, et on draguera sur place où on attendra et on fait des quêtes et on la draguera une fois que euh, elle euh, qu'elle nous rejoigne dans notre maison. Voilà, une ghost. Donc, toi, je veux te parler. Une palissade en bois, je suppose. Oui, et je pense que Dagobert, c'est un homme qui n'a pas peur des loups. Ouais, J'ai un peu vite sur la manette. Excusez-moi, ça a sauté un petit peu le dialogue. Euh, oui, et je pense que Dagobert, c'est un homme qui n'a pas peur des loups. Voilà. Donc, c'est bon. On a validé notre quête. Maintenant, voyez, histoire ghost 2. Attendre les prochains événements. Donc, au niveau du journal, on regarde. Donc ça, on vient de le faire. Il est temps de relever un défi de chasse. Je ne me jetterai peut-être pas encore dans les eaux les plus profondes, mais certains renards ou sangliers feront l'affaire. Donc, vous voyez, sur le chemin, j'ai tué trois... Donc, il va falloir trouver des renards. De plus, un pavillon de chasse, est une chose utile où je peux facilement créer des armes plus complexes. Euh, ensuite, euh, donc, on a Halloween... Lui nous demande d'attendre l'été. Et ici, attendre les autres événements. Donc, il faut qu'on mette ceci en place. Voilà. On peut éteindre notre lampe. On va les vendre parce qu'on est... On est lourd. On est très lourd. Très lourd veut dire beaucoup de choses dans notre inventaire. J'espère beaucoup de sous. Mais personne n'est levé encore. Allons, debout. Debout tout le monde. Allez la vie appartient à ce qui se lève tôt, on dit. Alors, ici, on va parler. Mais écoutez, en attendant, avez-vous une minute fait beau aujourd'hui Avez-vous une minute Le travail Avez-vous une minute Avez-vous une minute Ça nous montre la diplomatie. Ok, ça, c'est fait. Ensuite, Nagoda. Il fait beau aujourd'hui Avez-vous une minute vous avez entendu des Il a pas aimé Ok. Alors, Malvina. Malvina, avez-vous une minute Comment allez-vous Plus 10. Avez-vous une minute Récemment, je me suis mis à la chasse. Plus 2. Avez-vous une minute Je redeviens de mon travail dans les champs. Avez-vous une minute Comment allez-vous 77. Avez-vous une minute il fait beau, 87, oula lui il m'a fait une appuration musclée là Avez-vous une minute, c'est bon, elle ne veut pas me parler plus Roderick, avez-vous une minute, c'est un mineur okay. Donc combien elle a, qu'est-ce qu'elle est elle Malvina Malvina, tu as un nez sacrément long je veux pas dire, mais c'est des, des quadruplés qu'il y a eu dans ce visage, parce qu'elles sont toutes pareilles, avec un niveau 2. Hein. Ah, toi viens là, viens là. Non, Viens, viens là, ça m'aurait évité de ramer. Euh, T'es bugué, toi. Viens là. On va les vendre là-bas à la taverne. Elle est gentille, elle m'attend. Elle est gentille. Jarro Montrez-moi vos, vos marchandises. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui vendre les lances, on s'en fout, on gros tapera du bois, ça fera monter, euh, hop, ça fera monter nos, nos trucs. Je ne peux pas lui revendre le sou puisque c'est ici que je l'ai volé. Par contre, je peux lui revendre le champignon, le mine pertuit. Voilà, je peux lui vendre les 108 bâtons. Je peux lui vendre la pierre. Les pierres, pardon. Non, je les ai volés pour moi. Hop, hop, hop. On en est à 1397 pièces. Et comme vous voyez, il y a des nouveaux, euh, des nouveaux fruits qui sont dans le jeu. La prune, la cerise, euh, la poire. Et comme vous avez pu voir dans la vidéo euh, où je vous ai parlé du patch, euh, c'est toujours pas mis en place, mais dans la taverne, il y aura la possibilité de faire du vin, euh, du vin, oui, de la bière, je pense, des choses comme ça. Donc, euh, mais pour l'instant, c'est pas encore implanté. Et je pense que ces nouveaux ingrédients-là, on aura la possibilité, après nous, euh, ça, je pense que ça sera mis comme une sorte de graine. Je pense, hein, ce n'est qu'une supposition qu'on soit bien d'accord. Et euh, parce que vu que dans la taverne, il y aura des nouvelles recettes, il euh, va bien falloir qu'on ait les ingrédients. Alors, à moins qu'on soit obligé d'aller lui acheter à chaque fois, ce qui est possible aussi. Je ne sais pas si les développeurs ont prévu de. ont prévu de, de nous permettre de planter des arbres ou pas. Pour l'instant, il n'y a rien qui dit là-dessus. Donc, je ne fais que supputer une idée. Je pense que ça serait bien qu'on puisse aussi, en dehors des champs, qu'on puisse planter euh, des arbres à fruits. Cerisier. Euh, vous ne le mangez pas, celui-là, il y a un. Déjà il n'a pas une tête euh, qui donne envie de le manger, mais bon. Celui-là, vous doutez bien qu'il est empoisonné. Hop Minpertuit, Milpertuis. Milpertuis. Ah, Celui-là, vous doutez bien que.. On va pas le manger. Par contre, on est tombé sur un bon spot de Milpertuis. Tant mieux. Allez eh Niveau survie, pourquoi mine pertuis? Pourquoi champignons Voilà, ça vous montre votre niveau survie. Donc, vous voyez, euh, si vous dites, oh, ben, on perd du temps, euh, moi, je ne vais pas, pas faire que ça, chercher des champignons, etc. Puis, quand vous, vous allez arriver au moment où vous voudrez euh, le bâtiment, ah, ben, je voudrais bien ça, à ah, même s'il faut avoir la survie, ben, le problème, c'est que là, il faudra vous pencher à faire ce que je fais là. Donc, dès le début du jeu, N'hésitez euh, pas, quoi. N'hésitez pas, vous n'êtes pas débordé au début du jeu. Vous avez votre maison euh, de chasser, de machin, de récolter les champignons, de couper des arbres, de voilà, de tout simplement euh, vous monter les capacités que vous avez à vie, les compétences que vous avez envie. Sinon, vous ne débloquerez pas les bâtiments. Euh, hop, champignons, champignons, champignons. Champignons. Encore un là, un petit peut-être. Ouais. Hop. Alors, je vais me couper un arbre. Pourquoi Parce que j'ai vendu mes lances. Alors, n'hésitez pas à vous retaper du bois. Ça vous montre votre niveau d'excavation qui va vous débloquer des bâtiments. D'accord Et puis, euh, de toute façon, au niveau des lances, si comme moi vous préférez jouer à la lance, le truc c'est que les lances, à chaque fois que vous allez tuer un animal avec, ici, elle va s'user, comme tous comme tout les, les, les outils qu'il y a dans le jeu, elle va s'user. Donc vaut mieux à la limite retaper de l'arbre et vous remettre euh, des lances neuves, plutôt que euh, garder une lance qui est à 25% ou la revendre, vous la revendez plutôt que de garder une lance à 25% qui va péter la prochaine fois que vous allez la mettre dans l'animal. Donc, Ok, on va manger nos champs comestibles. Alors celui-là, il n'y a pas de problème, hein, vous le voyez, il n'y a pas de poison. Donc on le mange. C'est sûr, ça ne remonte pas beaucoup, mais je peux vous dire que quand vous êtes une quête, loin de chez vous, que vous n'avez pas de bouffe, etc., je peux vous assurer que ça dépanne énormément. Ici, peut provoquer empoisonnement. Je ne le mange pas. Et le moucheté, je ne le mange pas. Ok. Donc, euh, est-ce que j'ai mis mes lances dans le coin? Hop. F. Ok. On va changer. On va prendre les lances. Je suis partie carrément avec le marteau en pierre et tout, moi. On a peut-être quelque chose dans notre euh, piège à, à lapin. On a peut-être un petit lapin qui nous ferait une viande de plus. On va faire cuire la viande. On va ramasser nos choux aussi. Je pense que c'est bon. On va aller voir ça tout de suite. Alors attention, il va, si effectivement c'est bon, ça veut dire que, voilà, il va me refalloir de l'engrais. Je suis lourd. Là. Ouh, je suis très lourd. Alors, ce qu'on va faire, c'est aller là. On a un petit piège à lapin à côté. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là Qu'est-ce qu'on a qui nous pèse autant Bon, on a le saut. On va le poser le temps de trucs. Voilà. On a.. Euh... On va poser la hache. On a des bâtons. XF. On a des graines de choux encore, mais bon, non. On va mettre la pierre. Hop. X et... Ah oui, on a les planches pour la future chérie. Donc, hop, tout ça, c'est par terre. C'est un petit peu bazar, mais ça fonctionne. Alors, on va aller voir notre piège. Est-ce qu'on a un petit lapin dedans Oui, pauvre bête. Enfin, ça fait une viande de plus. Et euh, on va récolter nos choux voilà ok on va se faire non pas ici mais ici d'un chaudron on regarde avec les choux on a de la viande une on a 75 choux on a quoi faire euh, donc on va dans inventaire. Euh, compétences. On a un point à mettre dans la survie. En niveau 3, il y a beaucoup de pêche. Euh, je vous conseille pas la, la réduction de 10% de la consommation d'endurance. Moi, personnellement, je n'ai pas vu de, de, de différence. Et solide comme un rock, voilà. On va mettre là. Voilà, vous voyez, j'ai fait un niveau 1, les deux niveaux 2 m'intéressaient, niveau 3 et niveau 4. Voilà, donc après, là, l'endurance, j'ai pas vu mon perso de différence dans ma partie. Ce qui est pêche, comme je vous l'ai dit, ça ne me raffole pas. Et là, ici, c'est tout ce qui est arc. -1. Donc, euh, ça ne m'intéresse pas. Et la foi de fer, c'est une résistance à l'empoisonnement. Mais Si vous faites attention, vous ne devriez pas avoir de problème avec l'empoisonnement. Non, je veux... Euh, voilà, la cuisson. Pourquoi tu me fais ça, Bilan Alors, des fois, ça merdouille un petit peu. Hop. Alors, inventaire technologie, on n'a pas débloqué euh, la taverne. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a débloqué. On a débloqué le stockage de nourriture qui nous permet de faire la pelle. L'abri à bois, ça nous débloque des petites barrières. Euh, le pavillon de chasse, on n'a pas débloqué, mais bon, feu de camp. Euh, ensuite, ici, stockage de nourriture. La grange qui nous permet de faire de la farine. c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Euh, hop, et l'atelier... Voilà, mais bon, on ne peut pas... Euh... Est-ce que je peux débloquer ceci Est-ce que je peux l'acheter d'avance, voyons Ouais, je crois que oui, hein, on peut. Hein. Pas assez de technologie, non, on ne peut pas. Ils ont changé les choses. Donc, mes choux, ben, je vais pouvoir les vendre, en fait. Hein. Donc, mon change, vous savez quoi On va le supprimer. Parce que tant que je pas débloqué au moins une taverne, je vais être coincée, bananée. Donc, euh, ça serait une source de nourriture. Mais par contre, je voudrais bien quand même, voilà, qu'ils me fasse ça. Donc les choux, ben on va les revendre. Et ce qu'on fera, c'est qu'on va casser le champ pour pas avoir de taxes à payer sur le champ euh, l'hiver d'après. Et quand on aura débloqué la première euh, la première euh, barne, ben on pourra se faire débloquer les recettes. Apparemment, je ne peux pas faire autrement. Ça, ça a changé aussi. Alors, on vécu en notre 13 viandes. 12 et 13, voilà. Ok, on a fini. On va vérifier. Je vais revérifier quand même avec vous. On en restera là. On aura fait une une, une quête complète. Une nuit. On aura parlé à notre dulcine. On aura débloqué euh, le stockage de ressources. On aura débloqué pas mal de choses. Euh, grâce à cette quête. Donc euh, inventaire. Donc on a. Il faudra qu'on vende les choux. Écoutez, ça fera quand même des sous. Euh, et on va détruire le champ. On détruira le champ. Euh, le stockage de nourriture, non. Donc, si je ne dis pas de bêtises, je ne pourrai faire de bouffe. On va aller chez nous. Euh, toc c'est toc, toc, toc, pas là. C'est là. je ne pourrais euh, voilà, débloquer les, les, les recettes dans le chaudron avant on pouvait on pouvait le faire mais maintenant on peut plus donc on pourra débloquer le porridge, la bouillie, le potage, le ragoût tout ce qui est chaudron avec les, les graines quand on aura euh, au moins débloqué la taverne 1 on a 84 points, il en faut 250 pour la débloquer et pour ça, il faut. Euh, il faut. Il faut. Ordinaire de graines d'avoine peut être cuit dans le chaudron. Oui, non, mais c'est pas ça que je veux. La taverne 1, voilà. Pour ça, il faut faire de la couture, de la cuisine ou de l'artisanat. La technologie de l'artisanat s'applique au bâtiment liés à la production de différents objets, outils, armes, vêtements, ainsi qu'à la pré préparation des repas. Puis on va se faire à manger, en fait, sur le, le, le, avec la viande, hein, pour l'instant. Ce ne sera pas très varié, mais bon, plus on se fera manger, plus on débloquera vite la taverne 1. On ne sera pas obligé de la poser, mais au moins on pourra se faire les recettes et dans le chaudron on pourra s'améliorer la nourriture. Donc le champ pour l'instant, on peut le garder mais revendre à ce moment-là euh, tout ce qui est chou, euh, etc. Euh, mais euh, ouais, à voir, à voir, à voir, à voir. Donc là, euh, on va manger. Donc, on va rester là sur cet épisode. Prochain coup, on vendra ben, tout ce qu'on a à vendre. Voilà, on est bien. On a tout mangé, tout ce qu'on avait. Euh, on va aller boire un coup. Là, on est à, à donf. On est à fond partout. On est très bien. Donc à voir, est-ce qu'on garde le champ, euh, est-ce qu'on ne le garde pas, euh, je ne sais pas. Ça peut être une bonne, une source de revenus d'aller revendre le temps de faire effectivement ce que, ce que le patch a changé, le temps de débloquer la, les, les plats de nourriture ici avec les, les graines. Voilà, on peut les semer quand même, Bon, ça nous obligera quand même d'en rachet, de, racheter si on n'en a pas. Ou alors, vous voyez là, moi j'en ai d'avance ici là. À ramasser les choux ça vous donne des choux mais ça vous donne aussi des graines Vous voyez j'en ai 25 donc euh, ouais, à voir on va les mettre là dedans euh, la viande retient regarde sur nous les pièces on a 22 engrais ici notre champ fait 30 faudra penser à en racheter si on replante euh, mais pour l'instant je pense honnêtement que ce qu'on va faire c'est on verra dans le prochain épisode. Vous me direz en commentaire euh, si vous voulez qu'on continue à faire différentes graines pour que vous voyez bien les jardins. Pour ceux qui n'ont pas compris. Sachant qu'après, euh, tant que je n'ai pas la barne, euh, j'arrive jamais à trouver le mot en français. Euh, comment, vous, comment je pourrais appeler ça bah, Je vais regarder comment ils appellent ça. Moi, j'arrive pas à trouver le mot en français. Euh, inventaire, technologie... Euh, tant, la grange, voilà, est cherché, la grange, tant qu'on n'aura pas débloqué, la grange 1, on n'est pas loin, mais on peut la faire, la grange 1, tandis qu'on regarde, mais bon, là, ça ne sert à rien, donc au niveau euh, farming, ouais, on a la grange 1 de débloquer, le champ, donc euh, oui, on pourrait faire la grange, et euh, voilà, mais après c'est la taverne qui m'intéresse moi en premier et la taverne hein, c'est pas pour tout de suite apparemment d'abord faut l'atelier de couture 1 et la taverne 1 pour avoir les plats donc c'est pas pour tout de suite On vous me direz si vous voulez continuer qu'on continue le jardin euh, pour ceux qui comprennent pas les jardins pour, il faut pour ça que j'ai la grange pour assigner les pnj aux tâches et à la plantation donc pour l'instant c'est pas pour tout de suite ce qu'on pourrait faire c'est construire Peut-être une autre maison, continuer à draguiller comme ça, attendre de passer le premier hiver euh, pour euh, bah, tout simplement. Euh, oh, ah non, je n'avais pas réactivé. Euh, tout simplement, ne pas avoir trop de taxes à payer. Voilà. Euh, disons, est-ce qu'on garde le champ Est-ce qu'on ne le garde pas euh, Je vais y réfléchir. De toute façon, je vais tourner plusieurs épisodes d'affilée. Donc, je vous pose la question, mais vous ne vous pourrez pas me répondre. Donc, euh, puisque j'aurais tourné sûrement l'autre épisode en euh, suivant. Donc, euh, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Je pense sincèrement que je vais euh, détruire le jardin, garder les graines, d'accord euh, Continuer passer mon hiver, survivre à l'hiver, chasser, etc. Et puis, euh, mettre le moins de bâtiments possible, pour avoir le moins possible de taxes à payer. Et ensuite, une fois l'hiver passé, on pourra remettre un champ, planter des graines, etc. etc., etc., etc. Je pense que c'est mieux à faire. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça, on peut peut-être le, le ranger, tout le bazar que j'ai mis dehors, avant que je vous quitte. Histoire de laisser une maison euh, rangée, si effectivement on a assez ici de place. Et là, vous avez, vous voyez, pour ceux qui se poseraient la question, vous avez ici la capacité des coffres. Je vous l'avais expliqué dans le, dans le tuto. Euh, donc là, vous voyez, je suis à 49,73 sur 50. Hein, donc je vais bientôt plus pouvoir rien mettre dans ce coffre. Donc ce serait dommage. Donc, euh, ouais, vous voyez, là, je peux plus. Je peux rien y mettre dedans. Donc euh, ça va rester bazar. Voilà, ça va rester bazar. Euh, ou je vais vendre les bâtons aussi, peut-être. Ça peut être une bonne chose. Voilà l'engrais on le garde. Tout ça on le garde, la paille, les pierres, hop, il n'y en a pas là, non. Les bâtons, on peut peut-être les mettre dedans maintenant. Il veut peut-être. Il veut toujours pas. Ah mais non, mais les bâtons, j'ai dit que je les vendais. Oh J'aurais fait la fête pour Noël, euh, je n'aurais pas d'excuses. Mais là, franchement, euh, Je n'ai rien fait. Là il est le pire. Euh, je vais prendre les lances. Hop, ça fait de la place. Pas peine que je garde des lances. Je peux les revendre. Ok. Je vais aller chercher. Il y a des planches dehors. Hop. Je vais les mettre dedans. Est-ce que les cailloux... Je peux. Je peux plus bouger. Je ne peux plus bouger. Euh, X. Inventaire. Qu'est-ce que j'ai lourd euh, X. Hop. Je vais laisser mes, mes lances d'or. X, F... Déjà, ça c'est lourd. Euh... Je peux bouger. Ça va être très, très très lentement, je pense. Mais je peux... Ouais, non, je peux. j'ai plus de place dans le coffre. Hein. Le bois de chauffage, j'en ai assez. Des graines de la paille. Les planches. Est-ce que je peux mettre... Les planches que j'ai volées. Non, il veut pas. Il ne veut pas le vilain. Il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. <tous> Mais écoutez, est-ce qu'il veut au moins que je me rajoute ma pierre Même pas. J'ai absolument plus du tout de toute place. Donc, écoutez, je vais le mettre dedans. Je préfère que dehors. Ça, fait plus, ça, fait, ça aura plus bordel à l'intérieur que à l'extérieur. Ouais, on va mettre les quatre planches là. XF, voilà, la pierre, X. Euh, puis il faudra qu'on aille vendre. Il faudra qu'on aille vendre les champignons qui sont pas bons. Celui-là, on peut le manger. On ira vendre des choux ou on peut même manger les choux comme ça. On peut. On peut. Donc, à la limite, c'est une source. De, euh, ça redonne beaucoup. Bah ouais, 4 ou 5. Ouais. Pas énorme. Euh, donc, voilà. Il faudra que j'aille me laver parce que je crois qu'ils ne sent peut-être pas bon. Alors, pour vous laver, c'est pas compliqué. Vous, avez, vous allez dans le lac, ici, en attendant de vous faire, bien entendu, la bassine. Hein, D'accord Vous allez dans le lac, ici. Vous, vous accroupissez dans le haut. Vous, vous, vous voilà, vous bougez, machin, truc. Hein, et vous regardez, vous vérifiez. Ici, vous avez l'icône qui dit que vous ne vous sentez pas bon à 28%. Par moment, vous l'aurez dans votre jeu qui va apparaître à côté de votre vie et de votre stamina. Donc allez vous laver parce que sinon votre dulciné, elle va vous mettre un gros râteau. Donc on va continuer. Euh, voilà, vous marchez tout simplement euh, accroupi dans l'eau. Voilà. Hop. Buvez un coup au passage. C'est pas de mal. Il devait sacrément à l'époque avoir l'estomac en béton pour pouvoir boire cette eau dans un lac comme ça. Si on fait ça aujourd'hui... Je ne suis pas sûre qu'on en sorte tous vivants. Alors, on a encore cracra à 11%. Hop. Puis, on en restera sur la propreté de notre personnage. Dans la prochaine, le prochain cours qu'on fera, on chassera. Il y aura trois renards à chasser. Le pavillon de chasse à faire. Mais bon, ça, c'est pour plus tard, honnêtement. Je ne vais pas le faire tout de suite. On, on attendra la fin de l'hiver où on chassera. On se prendra des viandes. On essaiera de s'en faire cuire un maximum. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà. On verra petit à petit. Après, si vous avez des questions ou si vous voulez que je fasse des choses, vous me le direz. Simplement, je, je, je vais tourner plusieurs let's play euh, d'affilée, enregistrer plusieurs vidéos d'affilée <rire> que je vous mettrai petit à petit. Donc, je vous mets, je vous mets à la fin là, euh, en écran de fin, vous trouverez. Soit en haut euh, de l'écran, soit en bas de l'écran. La redirection vers euh, le, euh, le tuto ou le let's play, peu importe. Et, mais vous, irez, vous aurez surtout la redirection vers euh, le patch. Allez voir cette vidéo parce que ça va vous changer votre gameplay. Ça va éviter que vous posiez des questions. Pourquoi je faisais ça avant et que je ne pouvais pas maintenant Le patch est sorti le 22 décembre. Donc, il a changé énormément de choses dans le jeu. Donc, je vous le mets en écran de fin sur ce plein bibi, plein zouzou. Et puis, là, c'est bientôt le premier de l'an. On est encore le 25 décembre, mais bon. Attendez. Ne buvez pas trop, ne mangez pas trop. Faites attention à vous. Euh, et puis euh, ben, moi je vais vous poster des let's play en attendant et puis j'espère en tout cas que vous aurez été gâtés, je vous le redis euh, après c'est le premier de l'an, attention au premier de l'an et puis eh ben, protégez-vous toujours hein. je ne vais pas vous le dire à chaque vidéo le masque, se laver les mains et puis croisez les doigts qu'on arrive à voir un petit bout le bout du tunnel mais euh, pour 2021 le départ ça va être compliqué bah, écoutez, je vous mets tous ces liens vous allez les voir apparaître bisous bisous et à un de vos prochains épisodes, bye bye